Bonjour à tous, mon nom est Nancy Rochon, chef du Parti Québec Intégrité. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir à propos du point 11 de notre programme. Le point 11 de notre programme est très délicat à présenter parce qu'il fait l'objet de nombreuses censures. Donc, pour éviter de tels finalement, freins à la liberté d'expression et à la liberté scientifique, je vais être assez expéditif. puis Je vais vous référer à Telegram pour avoir plus d'informations ou à notre site Web. Notre onzième point de notre programme se lit comme suit. Financer la recherche et le développement pour soigner les victimes des injections. Promouvoir et rendre accessibles les soins précoces et appropriés à la COVID. L'administration actuelle a limité l'accès de tels soins et surtout chez les personnes vulnérables. Nous nous engageons à les rétablir et à les rendre disponibles. Québec Intégrité souhaite aussi financer la recherche dans des domaines émergents, comme la nanotechnologie, afin de contrer la toxicité de certains médicaments et les poussières intelligentes mentionnées par Claire Schwab, présidente du Forum économique mondial, et que nous estimons comme un potentiel danger pour la santé des Québécois. D'abord, je vous propose d'aller sur notre site, d'aller dans la section programme et de cliquer ici sur euh, les soins précoces appropriés à la COVID. Cette url là donne un lien sur un site complet qui fait l'analyse de toutes les recherches euh, qui existent euh, dans les soins euh, pour cette maladie. Et euh, tout ce qui a été fait en fait est compilé euh, et les recherches aussi euh, sur des. des euh, dans un format scientifique pour permettre justement de prendre des décisions cohérente. Euh, malheureusement, euh, la recherche est complètement censurée. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous vous rendez sur notre site web et vous cliquez sur ce lien. Autrement, on va parler de quelque chose très immédiatement qui devrait faire l'objet d'une enquête ici au Québec et vraiment une enquête pressante. Le 28 mai 2020, un rapport guide d'orientation pour équipe médicale œuvrant dans les SHLD, pardon, les RI et les RPA en temps de pandémie. Ce rapport-là, vous pouvez le trouver en tapant ce nom-là sur Internet. Vous allez euh, finir par tomber dessus. Vous allez faire une recherche toute simple euh, à partir de votre navigateur. Et si je parle avec mon navigateur habituel. Euh, si vous faites rechercher sur la page, vous marquez euh, « Vite » pour euh, « Vitamine » et vous allez arriver à la page 10 du rapport dans la section 3.1.3 « Médication hors COVID ». C'est marqué ici « Tentez de déprescrire la vitamine D, la vitamine B12, le fer, le bisphosphonate, les multivitamines, le calcium par exemple » peuvent être cessés le temps de la pandémie et réévaluer ensuite. Cette phrase-là signifie qu'on suggère de retirer les vitamines, multivitamines et la vitamine D et toutes les, les propriétés euh, nutritives des, des suppléments de vitamines nécessaires pour les personnes âgées, pour leur permettre de combattre des maladies infectieuses. Maintenant, vous allez voir ici qu'il y a un petit 3. Donc, il y a une référence. Et on va en bas de la page. Et vous avez un autre document. Okay. pour lequel on, on réfère. Bon, euh, ici, c'est marqué « particularité ». Je ne pas le mot parce que ça va faire partie des, euh, euh, du vocabulaire euh, euh, générique censuré. que particularité », Gériatri « Gériatrique, guide de soins et revue de littérature ». Ça, ça a été publié euh, pratiquement euh, euh, deux semaines pratiquement avant euh, ce rapport-là. C'est la version de 2020 2020.05.10. Faites un copier ça, mettez-le dans votre navigateur, puis vous allez trouver ce rapport-là, qui est celui-ci. On va faire la même opération. On va faire « Rechercher » sur la page « et on va ici écrire vitamine. Et on retrouve dans ce rapport à la page 15. C'est tous les médicaments non essentiels. Et là-dedans, on a vitamine D, calcium, vitamine B12, fer, multivitamine, etc. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucune référence scientifique à ça. Ceci, juste ceci, mérite une enquête publique. Parce que tous les faits et connaissances scientifiques sur le bienfait de la vitamine D lorsqu'on a une maladie infectieuse, surtout pulmonaire, sont très bien connus. Et juste ceci, venant d'un médecin, demande une enquête publique immédiate. C'est mon premier point. Le deuxième point... Euh, et on en parle euh, ici, on parle de Clair Schwab, et c'est pas par hasard, et ce n'est pas complotiste non plus. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Je m'excuse, mais je ne suis pas de bonne humeur. Puis vous allez comprendre aussi quand je vais arriver à, à... que je vais vous expliquer pourquoi que je ne suis pas de bonne humeur. Ça, c'est un petit peu tôt pour vous le montrer. Ce que je cherche, c'est ici. C'est dans mes dossiers. Mm -hmm. Moi, c'est ça. Ouais, parfait. Bon, euh, ici, je ne vous référerai pas nécessairement à cette vidéo-là, mais en tout cas, c'est sur, sur le site du Forum économique mondial. Je pourrais le mettre dans les commentaires. Euh, Claire Schwab fait un lien direct entre la vaccination et euh, le, le Digital ID, euh, l'identification numérique. Fait que euh, je viens, vous voyez qu'il y a des liens, il y a des liens à faire ici. Puis d'ailleurs, Claude Schwab, vous avez mentionné lors du World Economic Forum que la vaccination était très importante. Ce monsieur-là, il, il, il traite de l'économie, ok? Il ne traite pas de santé, donc. Pourquoi c'est si important de vacciner tout le monde sous un aspect économique? Il faut vraiment se poser la question. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se la, qui se la posent. Elle est très importante. On va aller voir son livre. Claude Schwab, fondateur et président du World Economic Forum, la quatrième révolution industrielle. Vous vous rappelez? François Legault a cité ce livre-là. Il, il se dit prêt à appliquer la quatrième révolution industrielle. OK? Vous vous en rappelez ça. On va faire une petite recherche dans ce livre-là pour quelque chose d'important. Je vous demande d'aller euh, faire une recherche pour trouver le mot poussière. Et on va arriver ici à la page 233 de son livre. Puis euh, c'est pas contexte là. Il parle euh, de nouvelles technologies qu'il va falloir y apprendre à exploiter. Puis euh, il parle de la, de la poussière intelligente. Il dit que c'est un, c'est composé d'une myriade d'ordinateurs équipés d'antennes et bien plus petits qu'un grain de sable. Il est capable de s'orienter à l'intérieur du corps pour créer des réseaux ad hoc et activer un ensemble de processus internes complexes. Imaginez là, attaquer une tumeur naissante, soulager une blessure, voire stocker des informations personnelles critiques. Là Ici, on fait un lien avec l'identité numérique. Avec un chiffrement puissant, on fait encore un lien avec l'identité numérique. Quasi impossible à déchiffrer. Grâce à la SMART DOST, les médecins pourront agir dans le corps sans l'ouvrir et des informations chiffrées pourront être stockées en vous jusqu'au moment où vous débloquerez à partir de votre nano-réseau personnel. Wow! C'est pas... Il faut aller vérifier dans le livre à la page 233. C'est bien écrit ça. C'est pas des jokes. savez-vous quoi? Ce Monsieur Klaus Schwab là, a un projet. Et ce projet, c'est c'est scientifiquement réalisable aujourd'hui. Une autre chose aussi que j'aimerais vous parler, c'est que, on a vu qu'il y avait de l'oxyde de graphène. Il y en a… Euh, j'ai regardé un peu les articles. Il y a, ça a été euh, spécifique. qu'il y en avait dans les vaccins. Par contre, euh, il y a une chose qui est certaine. J'ai reçu deux lettres, moi, personnellement, de l'école de mon fils, expliquant qu'ils avaient trouvé de l'oxyde de graphène dans les masques scolaires, à deux reprises. Et euh, l'oxyde de graphène, comme l'hydroxyde de graphène aussi, qui a déjà été mentionné, qui pouvait avoir été trouvé dans les masques, est une nanoparticule qui, euh, qui permet la conductivité euh, de certains éléments. Ici, euh, je voulais vous montrer une recherche que je vais aussi mettre dans les commentaires. On va en profiter parce que bientôt, euh, l'ONU, en combinaison avec le Forum économique mondial, euh, souhaitent censurer la recherche. Ça va être uniquement les personnes qui vont avoir euh, des études dans le domaine qui vont pouvoir accé y accéder. Donc, euh, ça va être très malheureux pour nous tous qui faisons nos propres recherches pour s'informer. D'où l'importance de copier tous ces éléments-là. Si vous allez euh, dans euh, le full texte, ici, je l'avais, c'est seulement l'image, mais je ne sais pas où j'ai mis le texte. Figure. Je vais vous le montrer après où je vais vous donner le lien. On dit que l'oxyde de graphène, dans cette tonne recherche, parce que c'est une revue de la recherche sur l'oxyde de graphène que je vais vous présenter, on dit que ça comporte des, morph euh, des altérations morphologiques, entre autres au, au rein. On dit aussi que euh, ça a été euh, l'objet de, de mortalité chez les embryons, chez les souris, entre autres. Euh, que, puis, euh, des, des problèmes aussi, des délais dans le développement euh, au niveau des embryons. Ça, donc, ça atteint, c'est toxique pour la reproductivité. Euh, C'est neurotoxique. Ça dég la dégénération et nécrosis of the neural cells, c'est-à-dire que ça permet de dégénérer les, les cellules euh, neurologiques. On sait que ces cellules-là, dans le corps humain, ne, ne se remplacent pas. Ça crée des hémorragies dans le cerveau, dans les tissus, et euh, ça modifie les neurotransmetteurs à certains niveaux, au niveau du cerveau, ça ici, dans la DNA. Euh, ça crée des problèmes au niveau des chromosomes, ça crée euh, des fragmentations de DNA, euh, c'est génomique euh, instable, c'est instable pour le génome, euh, c euh, ça représente des mutagénicités, c'est-à-dire de la cancérogène, <rire> c'est cancérogène, ok? C euh, euh, ça crée aussi du, du stress oxydatif, ce qui fait vieillir prématurément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a beaucoup de gens qui ont vieilli les derniers temps, beaucoup, beaucoup. Au niveau pulmonaire, ça crée des macrophages d'infiltration, ça crée de la fibroprolifération, ça crée des thrombos, euh, thromboembolies, puis des inflammations. Au niveau gastro-intestinal, ça crée des, des toxicités, destruction gastro-intestinale en surface, des hépatotoxicités puis des morphos, euh, morphos euh, c ça crée des alternations, des altérations morphologiques du foie. <rire> c'est quand même quelque chose d'assez majeur. Euh, ça, c'est euh, un article qui, était, qui est paru euh, dans... Je vais aller voir si je suis capable d'aller... Euh, parce qu'en préparant mes choses, je pas... Euh... On va aller voir ici, c'est peut-être là que je l'ai mis... Non. Fait que ça sera là-dedans. OK. C'est euh, synthèse ici de la toxicité de l'oxyde de graphène et nanoparticules. Le littérature... Oui. Bon, C'est une revue de littérature, mon anglais pourri. In vitro et in vivo study. Fait que euh, vous pouvez la trouver. L'article est gratuit. Vous avez qu'à cliquer sur full Text, Puis vous allez avoir l'article en entier. C'est dans le National Library of Medicine. Euh, ça, euh, ça a déjà été noté, les médecins ne sont pas au courant de ça, parce que c'est un domaine de recherche. C'est euh, un domaine de recherche. Je ne veux, je veux pas faire nécessairement de lien avec les poussières intelligentes, là, mais qu'est-ce que ça, excusez, câlissait dans le masque des enfants de l'école, et même des profs? OK? Et qu'est-ce qu'on n'a pas su à l'extérieur de ça? C'est ça qui m'enrage. Puis là, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Parce que moi, ce qui m'enrage, là, c'est que ça s'est éteint, cette information-là, comme c'est apparu. Puis ça, ça m'enrage aussi. Puis il y a le décès aussi d'un scientifique qui a dénoncé, a dénoncé ça ardemment en Allemagne. Puis ça, ça m'enrage aussi. Puis une autre affaire qui m'enrage, là, c'est nos médecins. Nos médecins qui sont pas levés debout pendant cette période-là. Puis là, je vais vous expliquer de quoi. Parce que ça m'enrage en crise. Je vais vous parler d'Amazon Care. Et voilà Amazon Care. Amazon est en train de travailler sur un grand projet d'intelligence artificielle dans lequel ça va être possible de euh, se faire soigner via notre cellulaire en appelant euh, Amazon, en envoyant des photos comme la dame fait de nos bobos. Puis, à l'autre bout, il va y avoir un diagnostic qui va être posé puis il va y avoir des prescriptions de médicaments. Fait que plus besoin de médecins, plus besoin de pharmaciens. Je ne sais pas si vous voyez où ce que je veux en venir. Ce gros projet-là, qui appartient à une des grandes entreprises qui est présente, bien entendu, au Forum économique mondial, pourrait, dans un futur proche, remplacer entièrement le système de santé tel qu'il est connu pour le virtualiser. Savez-vous de quoi? J'ai des cours en intelligence artificielle. Puis ça fait longtemps que je l'ai dit, le travail des experts peut être informatisé et celui du médecin plus qu'un autre. Quand que le, le, le bureau d'éthique du gouvernement du Québec s'interroge sur la perte éventuelle de 50 000 emplois suite à l'informatisation et l'automatisation des tâches, vous pensez souvent qu'on parle des caissières. Non. Les avocats, les juges, les médecins, les pharmaciens font partie des jobs totalement, entièrement informatisables en IA. Ça s'appelle des systèmes experts. Et des systèmes experts, c'est des énormes bases de données qui fonctionnent avec des implications logiques. Puis ces implications logiques-là, permettent de dire dans telle, telle, telle, telle, telle situation, on prend telle décision, on recommande telle chose. Et ces systèmes experts-là, aujourd'hui, peuvent apprendre d'eux-mêmes avec des réseaux euh, neuronaux, puis aussi d'autres technologies de systèmes experts. Ce qui fait qu'ils deviennent meilleurs que des êtres humains. Plus connaissants, plus performants, et euh, si on les programme dans un sens, ils vont prendre aussi les décisions qu'on souhaite qu'ils prennent dans certaines situations. Donc, très obéissant. Aucune émotion, aucune. Par contre, capable de faire un travail excellent en médecine. Je vous remets le programme parce que je veux que vous remarquiez de quoi d'intéressant que vous n'avez pas noté. Euh, je vais aller le rechercher. Bon. Il est ici. J'aimerais que vous remarquiez les genres de médecins que vous retrouvez sur les appareils. Pas ici, là, mais vous allez voir quand qu elle fait ses appels. Là. Remarquez le contexte. Ici, on, on a euh, une personne qui est de type asiatique. On a un médecin de type asiatique. Ici, on a une personne qui est noire et son médecin est aussi de couleur. Euh, je vais juste vous faire remarquer que on n'a plus besoin non plus d'avoir un médecin à l'autre bout pour parler. On est capable aujourd'hui de générer automatiquement les visages qu'on va voir, les faire parler, et euh, ça s'est fait en Chine, entre autres, même pour les journalistes qui sont entièrement remplaçables aujourd'hui aussi. On est capable de créer des avatars de médecins qui sont complètement euh, virtuels, qui parlent avec une vraie voix, donnent des explications avec une vraie voix, mais ne sont pas réelles. Donc, même l'être humain qui parle n'est plus essentiel. Ce médecin-là, par contre, il ne connaît pas nos familles, il ne connaît personne. Il n'y il a pas de sentiments non plus, puis il n'est pas capable de prendre une décision avec ses émotions-là, à moins qu'on les programme, mais vous allez comprendre que ce n'est pas d'intérêt des compagnies pharmaceutiques de programmer ce genre de choses-là. Maintenant, ce serait très important, très important, que vous commenciez à parler, que vous commenciez à sortir, parce que votre confort, votre sécurité risque d'y passer bientôt, comme nous tous d'ailleurs. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Faites vos liens, vous allez comprendre. Il se passe quelque chose, puis ça se passe vite, puis il ne faut pas laisser passer ce train-là, à mon avis. Merci. C'est Nancy Rochon pour Québec Intégrité. Vous pouvez aller sur notre site web, québecintégrité.org, faire un don pour que nous permettre de continuer notre mission. Ça pourrait nous aider fortement. Et ensuite, euh, vous avez aussi plusieurs informations qu'on va donner au fur et à mesure. Vous nous excuserez aussi parce qu'on est une petite équipe, fait qu'on s'auto-organise. Euh, peut, il peut y avoir des délais pour les rappels, si vous avez euh, des questions par courriel et ainsi de suite. Fait qu'acceptez ces délais-là et euh, soutenez-nous soutenez -nous de la façon que vous pouvez aussi en partageant nos vidéos par les likes. Merci, au revoir.